Je suis née au Cambodge, au sortir du régime Khmer Rouge. Euh, mes parents ont fui le pays lorsque j'avais trois mois. On a passé à peu près trois ans dans des camps pour réfugiés avant d'arriver en France. Euh, voilà, donc j'ai grandi en banlieue parisienne. Et j'ai fait des études en art plastique, en art appliqué. Euh, donc je n'étais pas forcément destinée à faire des films. J'ai toujours filmé un peu avec ma caméra. Enfin, j'avais acheté une caméra à l'âge de 16 ans. Je passé mon temps à filmer. Et, euh, et puis j'ai commencé à faire des films à 20 ans. Des films expérimentaux. Et puis voilà, puis après j'ai tout lâché pour voyager. <rire> je suis partie dix ans sur les routes et, euh, et je suis revenue avec euh, donc ce projet de film qui s'appelle Ankara. Alors on est allé avec mon père une première fois dans le village, en 2010. Donc c'était la première fois que mon père retournait au Cambodge. Euh, on est passé genre une journée, je crois, dans le village euh, pour voir, pour s'assurer qu'il existait bien, que les gens étaient toujours à peu près là, euh, pour leur expliquer qu'on allait revenir pour les filmer, voir un peu comment ils allaient aussi euh, euh, être face à la caméra, ainsi que mon père d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, après, se sont écoulés cinq années avant que je ne retourne filmer pour pour de bon. Cinq années pendant lesquelles, en fait, le projet a maturé, le temps de de réfléchir à ce que je voulais vraiment pouvoir raconter autour de cette histoire. Euh, enfin, le regard, quoi, Il voilà. y, y a eu toute une phase un peu préalable, en fait, où mon père a commencé à me raconter son histoire, dans les détails, chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là, donc ça a été un peu un exercice un peu cathartique pour lui. Et euh, mais ça, ça reste le récit, en fait, Lorsqu'on se retrouve sur place, euh, qu'on lance le projet et que les villageois nous accueillent pour six mois, euh, là on entre dans du réel, euh, à savoir l'incarnation du récit de mon père à travers des êtres qui existent, à travers des lieux qui existent aussi. Donc on est, euh, euh, on est dans, une, dans, un dans une deuxième phase, dans un deuxième processus en fait euh, euh, au moment du tournage. Bon, il y avait déjà une phase préalable qui consistait en fait à se fondre dans le village. Euh, donc j'ai choisi délibérément de ne pas tourner pendant un petit moment pour que les villageois s'habituent à nous, pour que mon père aussi puisse retrouver ses marques de façon un peu spontanée. Euh, donc j'ai fait des petits des petits plans de coupe, je me suis baladée, j'ai un peu fureté et découvert les environs du village. Et puis ensuite, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est venu aussi très spontanément dans le tournage en fait. Ces moments où, où mon père avait, et moi aussi d'ailleurs, besoin de vivre les choses sans, sans que la caméra soit présente. Euh, aller au contact des villageois, passer du temps avec eux, manger avec eux, enfin vivre, moi c'était une découverte. Enfin, C'était presque une découverte aussi de vivre dans ces conditions-là. C'est un village complètement perdu dans la jungle, il n'y a rien, il n'y a même pas d'électricité. Il enfin, euh, y avait aussi cette expérience-là à vivre. Et puis, et puis après, il y a eu tous les moments où euh, je me baladais avec mon père. Et puis, euh, et puis, euh, et puis là où euh, des choses se sont passées, on surgit, on jaillit. Et il fallait que je dégaine en fait. Donc j'étais euh, toujours un petit peu dans les moments où on avait choisi qu'il allait se passer quelque chose ou qu'on allait aller sur des lieux ou rencontrer des gens, euh, j'avais ma caméra prête à dégainer. Voilà. Non, c'est un choix. Euh, il fallait que j'ancre aussi euh, euh, ces personnages, euh, que, que, que rencontre mon père dans une réalité, une réalité euh, du présent, euh, à savoir euh, cette condition aussi de, de gens des campagnes qui vivent avec trois fois rien. Et euh, dans cette espèce de quiétude et cette torpeur aussi, il euh, y avait vraiment une volonté aussi d'installer le, le décor euh, qui, qui suggère euh, difficilement en fait, euh, toute l'horreur qui, euh, qui a pu se passer euh, dedans. Et puis pour revenir à ce que vous disiez sur euh, la manière dont je, je filme, ça c'était vraiment un parti pris de réalisation par contre, d'être vraiment dans un rapport euh, euh, très euh, euh, serré en fait, euh, au, à mon père. Euh, et d'amener effectivement, de donner le sentiment au spectateur euh, de marcher avec lui euh, et parfois même, à certains moments, d'être dans, dans son esprit. Voilà. mais Je crois qu'en fait, euh, on aurait pu se préparer autant qu'on aurait eu envie avec mon père. La vérité, c'est que euh, ce qui m'importait, en fait, c'était de capter les premiers instants, en fait, euh, les, qui étaient des moments assez fondateurs et qu'ils le sont dans le film, euh, en l'occurrence voilà, le charnier. Non, au charnier. Là, il fallait que je le filme, euh, il fallait que je capte l'instant de l'émotion où il retrouve son souvenir, euh, dans, dans, une, dans aucune préparation possible en fait. Euh, L'évocation du charnier en elle-même, c'est quelque chose de tellement abstrait, en comparaison de cet arbre dont on sait qu'il a dévoré des corps, des centaines de corps, et devant lequel mon père se tient et pour la première fois depuis, depuis, depuis 40 ans. Donc, euh, non, il y, y a vraiment euh, cette, euh, ce, ce rapport au réel aussi, au réel dans le sens où euh, il fallait aussi préserver un maximum euh, l'intensité des, des, des premiers retrouvailles de mon père avec chaque élément fort de, de, de son récit. Et, euh, et ce, qui permet, ce qui permet en fait de. de, de ce qui lui permet d'avoir une posture euh, bah, très. Euh, complètement envahi de, de son identité passée. Euh, bah écoutez, comme on est resté assez longtemps dans le village, on a fait plusieurs allers-retours, euh, euh, ville, campagne, euh, parce qu'il y avait des moments où on avait besoin quand même de respirer un petit peu. Euh, chaque fois qu'on qu qu revenait, en fait, il y avait euh, mon père qui se baladait, puis qui était invité à aller manger chez un tel, une telle bon là-bas les gens vivent toujours dehors et euh, et bah, du coup il fallait que je le suive quoi parce que je le, je me retrouvais des fois à, à le filmer en train d'avoir une conversation avec un, un ancien qui était bourreau euh, sans même qu'il m'ait prévenu donc enfin euh, j'étais toujours un petit peu en train de courir avec mon matos et, euh, mais c'était du coup c'était intéressant parce qu'il y avait pas de il y avait quelque chose de spontané aussi dans ces dans ces échanges enfin dans dans la mise en place de ces échanges euh, qui n'était pas du tout de l'ordre de la préparation d'une euh, interview, du tout. Euh, ce qui euh, permettait de réancrer, malgré la présence de la caméra, euh, et la méfiance évidemment des, des, des, des personnages en question, euh, mais réancrer ça quand même dans une espèce de banalité, malgré tout. Voilà. Euh, je crois que j'ai euh, d'emblée, en fait, c'est quelque chose qui m'a semblé évident de, de voir. Euh, euh, ramener en fait l'horreur euh, du passé de cet homme qui est mon père dans euh, la banalité du présent dans lequel euh, il évolue. Euh, il y a quelque chose, en fait, euh, je trouve d'autant plus violent, que, et qui, euh, qui, euh, qui crée un lien entre lui et, euh, je ne sais pas, là, en ce moment, il y a énormément de réfugiés, enfin, des problèmes de réfugiés, euh, beaucoup de gens qui fuient des pays en guerre, des, des pays où ils ont tout perdu et qui se fondent un peu dans cet anonymat de, en l'occurrence j'habite à Paris, donc d'une ville comme Paris et on les voit passer sans imaginer les horreurs par, laquelle, par lesquelles ils sont, ils sont passés enfin, et c'est ça que c'est questionné un petit peu aussi, c'est euh, le silence de l'horreur du passé de ces personnes confondues dans la banalité d'une ville occidentale, voilà. On a, on a passé du temps dans ce village, on, on voyait les jeunes côtoyer les anciens euh, et les jeunes complètement euh, ignorants finalement, de, de, de, de ce qui s'était passé dans ce, dans ce village et c'est ça qui est euh... C'est ça qui est fou et euh, donc il y a cette espèce de projection euh, totale. Euh, ces jeunes ont beau vivre euh, à la campagne, voilà, ils écoutent euh, de l'électro, ils euh, ont des téléphones portables, enfin ils sont complètement projetés dans un, euh, dans un monde euh, où le capitalisme s'immisce euh, de façon un peu subreptice comme ça. Et, euh, et, et, et cette réalité du monde moderne en fait est complètement déconnectée de, du passé, en l'occurrence du passé euh, très proche euh, qui est celui de leurs parents. Euh, dans un lieu qui est là où ils vivent euh, au, au présent et euh, ouais ça, ça interroge enfin je trouve que ça interroge beaucoup la question de la mémoire en fait et quelque chose de très violent finalement dans cette euh, dans cet oubli bon, Je sais pas j'ai fait euh, comme j'avais envie de faire en fait je crois que je euh, euh... Tout comme j'ai dit tout à l'heure que j'avais envie de filmer mon père de, de près, qu'on ait le sentiment d'être euh, à l'intérieur de, de, de, de son esprit, de sa mémoire du coup, euh, j'ai choisi aussi euh, d'emblée de, de faire un film très sensoriel euh, afin justement de créer cette espèce de euh, proximité. C'était un peu plus, plus qu'une proximité d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est, qu est vraiment dans sa tête. Et, euh, et sa tête et ses émotions et, euh, et la sensorialité des images, du son, euh, des lumières en fait. C'est quelque chose qui suggère énormément les émotions dans un film, je trouve. Euh, on peut même se dégager complètement de la parole pour pouvoir suggérer les émotions à travers la sensorialité. Euh, donc c'est ce que j'ai voulu euh, faire dans ce film et, et je, je, je suis très admirative du travail de Ritipan. Après, la posture que j'ai moi est totalement différente puisque je n'ai pas vécu les mêmes choses que lui. Euh, je n'ai pas vécu le régime Khmer Rouge, je suis la deuxième génération. Euh, moi, j'ai vécu le silence et le fantasme de l'horreur. Euh, Riti, lui, a vécu les choses euh, directement. Et euh, la posture qu'il a et que j'ai, en fait, euh, représente euh, presque deux générations différentes, avec un rapport à cette histoire qui n'est pas le même. Bah, des, les plans ont été tournés pendant le tournage, je savais que je voulais des plans très oniriques en fait, euh, euh, et suggérés, parce que bon là dans le film il n'y a aucune image d'archives, et, euh, et et raconter le, le, le, le cheminement, l'exode, même si on est vraiment du point de vue de mon père et qu'on complètement dégagé de, de, de, des enjeux purement euh, didactiques en d'un point de vue historique. Euh, voilà, comment, comment, comment exprimer, par exemple, l'exode pour, pour moi, il fallait que ça passe par le fait de filmer le, le paysage, la route, l'avancée, euh, avec ce je-ne-sais-quoi de cette terre stigmatisée, en fait, euh, qui, par le récit de mon père, euh, devient une terre sur laquelle euh, s'étendent, on peut imaginer en tout cas, que s'étendent des, des, des, des restes humains, euh, euh, donc voilà, il y avait. C est, c est, c est, bon, ce sont des plans qui sont pour moi de la suggestion en fait, euh, euh, afin de laisser effectivement amener en tout cas des respirations, parce que c'est nécessaire dans un film, quand il y a comme ça des intensités euh, aussi euh, dramatiques à certains moments, euh, de permettre aussi aux spectateurs de, voilà, de juste euh, prendre un peu de distance. Euh, sinon ça peut vite devenir un peu claustrophobique. et, euh, et ça c'est des choses euh, après qu'on détermine au moment du montage euh, euh, voilà enfin c'est le, le rythme du film euh, euh, qu'on donne euh, au moment du montage: Non et euh, non pas encore, je suis pas, pas retournée au Cambodge depuis, mais j'y vais cet été et je vais la montrer. Ouais. Ouais. <rire> C'était euh, alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est que mon père n'a absolument rien vu de tout le processus du film. Alors on a filmé les images, on est rentré en France, on a lancé le montage, toute la post-production. Euh, lui est venu enregistrer sa voix-off, euh, qui est une voix-off que j'ai écrite à partir de ce que euh, de ce qu'on avait pu échanger tous les deux. Donc euh, j'ai essayé d'avoir de faire une retranscription la plus juste possible de ce qu'il m'avait euh, euh, raconté. Donc il connaissait sa voix-off. Euh, mais euh, mais, mais c'est tout, et du coup, euh, il a découvert le film trois jours avant la Première Mondiale, en fait, on a fait la Première Mondiale à Rotterdam, et il l'a découvert trois jours avant sur un petit écran, chez moi. On était tous les deux avec, euh, avec ma fille, et, euh, et <rire> sans vouloir rentrer dans quelque chose de trop intime, euh, bon, il était évidemment très ému, euh, bouleversé. Euh, et bon, pour moi, c'était quand même aussi un gros test de, de, de me confronter à son regard finalement, de, de me dire est-ce que j'ai vu juste, est-ce que j'ai respecté en fait ce, ce qu'il a, qu a traversé en fait dans cette expérience. Et, euh, et il m'a dit, il, il dit merci en fait d'avoir su euh, retranscrire aussi bien euh, les émotions par lesquelles il était passé. Donc, euh, je pouvais pas, il ne pouvait pas y avoir de meilleur compliment que ça. <rire> ben oui, ouais, je pense qu'on fait un film sans trop savoir comment le public va le recevoir. Enfin, là, en l'occurrence, moi, j'ai vraiment fait un film euh, au plus. Enfin, de la manière en tout cas la plus proche des émotions qui me traversent lorsque je, je, je repense à cette expérience avec mon père. Et, euh, et les retours sont juste euh, incroyables, enfin, je je, je, je m'attendais enfin, je, je à rien, du coup je ne pouvais pas m'attendre à ça, mais c'est euh, fascinant finalement de voir comme euh, le film au-delà du spectre de Khmer Rouge, hein, de la délimitation historique du cadre Khmer Rouge, euh, voire même de la délimitation euh, des, des du, de l'idée du massacre hein, euh, ou de la guerre, euh, va toucher les gens sur euh, vraiment la, sur des questions identitaires liées au silence, à la transmission et euh, ce que je dis, enfin ce qu'on me dit souvent. Euh, euh, oui, moi dans ma famille il y a des silences aussi. Alors évidemment on n'a pas traversé des choses aussi graves, mais euh, euh, c'est pas facile d'essayer de, de, de briser ça, ce silence. Euh, des personnes qui sont dans des vies identitaires euh, ne sont enfin, voilà sont pas forcément des personnes issues de, histoire tragique et, euh, et c'est un film je pense qui va vraiment questionner cette, euh, cette, cette ce, ce, ce petit truc en fait euh, qu'on a peut-être un peu tous au fond de nous finalement de, de, de du rapport de la transmission de nos parents à nous-mêmes et, euh, et le film a été montré aussi au Cambodge et, euh, et j'ai eu énormément de retours de jeunes gens qui sont allés de jeunes cambodgiens qui sont allés le voir et qui euh, se sont sentis, alors, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, euh, m'ont dit, en tout cas, eh ben comment il faut faire, parce que nous aussi, on veut faire ça. On veut aussi poser la question à nos parents. Et moi, je leur, je leur ai répondu à tous, euh, euh, vos parents ne sont pas obligés de vous répondre, mais ils peuvent accepter, ça, c'est leur responsabilité. C'est leur choix. Mais votre responsabilité, votre choix à vous, en fait, c'est d'oser poser la question. C'est-à-dire que si vous vous retranchez, effectivement, dans, ce, dans, dans un silence qui vous semble être celui de vos parents, dont vous ne seriez pas euh, acteur vous-même, en fait, vous vous enlevez toute, euh, toute, euh, toute possibilité d'action, finalement, face, face à ce silence. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui nous appartient d'essayer, de demander, de poser, d'y aller. Euh, en tout cas, ne pas le faire, c'est... Euh, euh, accepter quelque part d'être soumis soi-même au silence, voilà. Donc oui, les, les, les retours étaient multiples et variés, j'ai montré le film en Grèce aussi, où la, la Grèce a une histoire un peu euh, tragique, enfin un peu difficile d'un point de vue politique, donc euh, plein, de, plein, de, plein de personnes qui, euh, qui, voilà, qui ont fait des parallèles aussi avec leur histoire, et, euh, et, euh, et oui, je découvre en fait la portée un peu universelle, de, de, de, de, au-delà du sujet du film en tout cas, de ce qu'il suggère euh, comme, euh, comme problématique. Quoi. Là, je, je, je vais tourner en juillet, là, au Cambodge. Euh, commencer à tourner mon prochain documentaire. Euh, je suis en train d'écrire un long métrage de fiction qui se passe aussi au Cambodge, avec toujours en toile de fond, effectivement, la question identitaire, la question de la double culture aussi. Euh, parce quart <coughs> pour moi, c'est un film qui, qui traite de, du postulat du passé du Cambodge, en fait. Postulat sur lequel s'est euh, édifié le Cambodge présent. Là, j'ai envie de parler du Cambodge présent. Euh, donc, euh, qui, euh, qui, qui, qui naît euh, de, de ce passé. On crée des espèces de liens comme ça, euh, mais sur euh, effectivement des personnages euh, jeunes <rire> dans le contexte d'un Cambodge très moderne et très capitalisé. Donc là, on est sur des questions identitaires complètement différentes, mais qui sont aussi des questions assez universelle à mon sens, de euh, la, la, la perte des traditions, de, de la culture euh, et aussi d'une partie de la mémoire, en l'occurrence au Cambodge, euh, face à, euh, au capitalisme, euh, à la mondialisation en tout cas euh, culturelle que subit le Cambodge, et, et que subit le Cambodge aussi parce que c'est un pays qui a un ancrage un peu compliqué à son passé. Donc euh, la violence euh, de, de, de cette euh, transformation de la société cambodgienne aussi est très liée à son, à, au régime Khmer Rouge, et à son histoire. Donc voilà, donc, y a des, et, et, et évidemment que je... Euh, dans mes parti pris euh, euh, esthétiques, euh, dans ma voix et dans, dans mon regard, il y a quelque chose de qui reste, en tout cas, qui est là, toujours, ouais, bien sûr. Merci beaucoup. ben de rien, c'était un plaisir.